Ça va prendre mille ans oh, bah Un peu moins, j'espère. Sinon, vous n'irez jamais au cinéma. Ma tante nous invite à voir un film quand on aura fini. Allez, plus vite on s'y met, plus vite on y sera. <t 'en> Mathilde Il y a quelque chose avec les livres ah oui, c'est vrai. Mon amie m'a dit qu'il y avait une surprise en plus des livres qu'elle me donne. Oh Oh bah ben, je vais l'appeler pour la remercier. Claire Elle te ressemble Ah bon Tu trouves Ah oh oui, c'est vrai. Martine a raison, on dirait des jumelles. Alors, je suis une princesse Majesté, daignerez-vous ranger les livres par ordre alphabétique avec moi avec le plus grand plaisir, très cher ami, je vous accorde volontiers cette faveur. <rire> Hé, hey, doucement, mimi Je suis la fille du maire. J'entre en premier dans la classe. C'est normal. N'importe quoi. Eh bien, si tu le prends comme ça, ma fille. D'un mère passe après une princesse. Votre Altesse, <rire> C'est ça Une princesse Ben voyons Ah mais oui Tu ne le savais pas Claire est noble. Sa famille descend des rois de France. Oui, Claire est une princesse de sang royal. T'as jamais vu les portraits de ses ancêtres chez elle Elle a même un buste de sa grand-mère avec une couronne Vincent C'est vrai que Claire est noble Je ne sais pas, mais elle est peut-être de la famille de la princesse qui a vécu dans le village dans le temps Moi, Je ne l'ai pas connue, hein. mais j'ai déjà vu son buste, elle était belle Le buste de l'ancêtre de Claire Elle habitait dans une vieille maison au centre du village, tu sais, celle avec le blason gravé sur les murs J'aurais drôlement aimé être amie avec une princesse Moi aussi, mais seulement si c'est une vraie princesse maison où habiter ton ancêtre Ah, euh, le château Mais il est loin Tu mens Tu dis que tu descends d'une princesse et tu sais même pas qu'elle habitait ici, dans la vieille maison avec le blason euh... Mais si Claire Elle parle de la maison que tes parents ont vendue pour ajouter une nouvelle tour au château Viens, on va la montrer Émilie. C'est le même blason que sur la boîte à bijoux de ma maman Tu es sûre que c'est le même Oui, je te promets à Votre couronne, princesse Claire T'es peut-être vraiment une princesse alors Oh, t'as de la chance Ce serait génial Ma mère pourrait le confirmer, mais elle est partie deux jours pour son travail On a qu'à aller demander à la mairie On aura des informations sur tes ancêtres Oh oui, on va faire ton arbre généalogique Pour voir combien il y a de rois et de reines dans ta famille un, un, impossible les filles Si vous voulez consulter les archives, il faut venir avec vos parents Je vais t'emmener Claire, je sais où sont les clés du bureau de mon père C'est là qu'il y a les archives Une autre fois Émilie parce que Claire et moi on a du rangement à faire chez ma tante Oh s'il te plaît Martine, j'ai trop envie de savoir Et puis mes ancêtres passent avant la galerie de ta tante Bon, comme tu veux ce n'est pas grave Martine, on se débrouillera toutes les deux Bah, on n'a rien trouvé. C'est trop compliqué, tous ces papiers dans tous les sens. Dans ce cas, tu peux nous aider maintenant. Hmm, je ne sais pas si c'est digne d'une princesse. Oh, sûrement pas, votre majesté. De toute façon, je ne peux pas rester. Et puis, Emily va me prêter une belle robe. C'est vrai qu'habillée comme ça, je n'ai pas l'air d'une princesse. A plus tard. Ça serait pas en train de lui monter la tête, cette histoire non, virgule, dit-elle, virgule, levant le, le regard vers les montagnes, point On fait une partie de poule-renard-vipère Le renard attrape la poule et la poule attrape la vipère On ne peut pas, on va chez tante Mathilde Claire, tu joues avec nous Je suis le renard, vipère, Claire, toi tu fais la poule la poule Oh non Je veux bien être le cheval ou le paon, des animaux nobles, mais une poule, non Mais pourquoi Vous ne lui avez pas dit que j'étais une princesse Mais Claire, on n'a pas encore la preuve que tu es noble, il faut attendre que ta maman revienne Mais moi, je le sais, je le sens En jouant à la princesse, j'ai compris que j'en étais vraiment une Oui, si tu le dis Allez, on y va Julie Attendez Quoi, Quoi Jean, Simon, vous pouvez me porter Une princesse ne doit pas salir ses chaussures. Claire, j'ai une super idée. Je vais faire un goûter princier en ton honneur. Ah, tu tombes bien, Émilie. Tu peux t'allonger par terre pour que sa majesté claire puisse passer. <rire> Et si on a invité Sophie Oh non, elle n'a sûrement pas de robe de soirée. Julie, je te dis. Non. Elle n'est pas assez distinguée. Et Martine Non. Je ne voudrais que des gens chics. Écoute, Émilie, j'en ai ras la couronne de ton goûter mandin. Martine et Julie sont mes amies quand même. Si elles ne peuvent pas venir, ça ne m'intéresse pas. Émilie <rire> Aider non, ce n'est pas la peine. On a bien avancé. Et puis les princesses ne font pas ce genre de choses. Tu le sais bien. Oh, vous n'allez pas vous disputer. Cette histoire de princesse lui est montée à la tête, mais c'est notre ami quand même. Oh oui, tu as raison. Bon, je lui parlerai demain. Jean, je peux jouer avec vous Je vais bien faire la poule maintenant. Nous sommes au complet, votre Altesse. Et si tu te déplaces seulement en carrosse, ça va pas être pratique pour se courir après <rire> oh. Tu ferais mieux de ne plus lui parler à cette cafeteuse de Martine Elle a été dire à mon père qu'on était allé fouiller dans les archives Il m'a drôlement puni. C'est impossible, Martine ne ferait jamais ça Allez, ne t'inquiète pas, j'ai pas dit que tu étais avec moi Entre amis, il faut se soutenir Martine il faut qu'on se parle, viens par là Je ne suis pas content Martine, Émilie m'a tout raconté Tu l'as forcé à fouiller dans les archives de la mairie pour ces histoires de princesse Mais pas du tout, je n'ai jamais fait ça Tu n'étais pas avec Émilie quand elle a fouillé mes affaires ah Non monsieur le maire, je n'ai pas mis le pied dans votre bureau Qui était avec elle alors Je ne sais pas, c'est moi qui étais avec Émilie monsieur le maire Je suis désolée, j'ai été bête et trop curieuse je ne le ferai plus, je vous le jure Ah, c'était toi alors Bon, écoute, je ne vais pas en parler à tes parents pour cette fois Mais je ne veux plus que ça se reproduise, c'est bien compris Oui, promis mm -hmm. Merci Claire, c'était courageux de te dénoncer Une très noble attitude, je dois dire Et toi, c'était gentil de ne pas me dénoncer Mais ces histoires de princesse, c'est fini Si c'est pour ne plus avoir d'amis, je ne veux plus en entendre parler Martine, qu'est-ce qu'il te voulait le maire Il n'avait pas l'air content, hein C'est à cause d'Emilie Elle a dit à son papa que je l'avais forcée à fouiller dans les archives Et moi, elle m'a dit que c'était toi qui nous avais dénoncé à son père Mais je ne l'ai pas cru Hé hey Claire, tu viens On doit terminer les invitations pour le goûter Regarde, j'ai fait la tienne Sache que la princesse Claire ne fréquente pas les menteuses ce n'est pas assez chic pour elle <rire> hmm. Tu préfères fréquenter les moins que rien Tu parles d'une princesse Maman, qu'est-ce qu'elle fait là Oh tiens, la boîte à bijoux de la princesse. Oh bah garde-la si tu veux Claire. Bon, J'en ai une autre pour toi Martine et aussi une autre pour toi Julie. Il faut juste que je la retrouve. C'est un artisan qui les fabriquait avec les armoiries de la princesse qui vivait au village autrefois. À l'époque, toutes les petites filles en avaient une comme ça. Alors c'est pour ça que ma maman en avait une. Vous saviez qu'une princesse a habité ici c'est son buste qui est là Vous ne trouvez pas que je lui ressemble oh. ah non <rire> Vous avez raison Mais parfois, c'est agréable de rêver qu'on est une princesse hmm bon. Allez, préparez-vous, c'est bientôt l'heure du ciné ah <rire> En fin de compte, je ne suis pas plus princesse que vous et ça me va très bien par contre, vous ne trouvez pas que Patapouf ressemble au lion qu'on voit sur les armoiries de la princesse Prince <rire> enfin, Patapouf, vous seule êtes digne de vous rendre au goûter mondain de Mademoiselle Émilie Lambrouille. Et votre Altesse, profitez-en pour lui apprendre les bonnes manières <rire>